Votre attention, s'il vous plaît. Ce dernier jour avant travaux a été un plaisir partagé. Nous vous souhaitons une belle fin de journée et nous avons hâte de vous retrouver très bientôt à sun Off de Green and Forest. Veuillez rejoindre la sortie calmement. A très vite. Salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis, écoutez pour ma part ça va nickel, je vous parle avec une voix un petit peu reposée parce que c'est pas mal de temps de réflexion et de remise en question avant de vous proposer en effet cette vidéo, nouvel épisode on va dire sur Planet Coaster, sur notre parc Sons of the Green Hell euh, le parc d'attractions tropicales bien sûr Ça faisait longtemps que je vous ai pas proposé euh, eh d'épisodes euh, Et pour cause en fait j'ai fait des choses en off Et entre temps je me suis remis en question Alors je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe Je pense que vous avez à peu près compris Mais euh, j'ai envie euh, littéralement non pas de tout exploser Bien au contraire mais justement de euh, resserrer en fait le parc Et le rendre beaucoup plus euh, convivial et beaucoup plus euh, réaliste Parce qu'en en fait c'est des choses qui me chagrinent Et c'est un petit peu dommage En gros pour vous expliquer rapidement on est tous à peu près d'accord je pense pour dire que le parc il est vraiment plutôt bien, bien structuré euh, en termes de chemin, euh, en termes de placement des attractions, euh, enfin je veux dire à ce niveau là on, est, on a plutôt bien réfléchi je trouve, il y a des euh, détails qui sont très intéressants à l'intérieur de certains coasters et puis dans d'autres il y a absolument aucun détail. Et en fait c'est ça qui commence à me chiffonner un petit peu Et alors quand je regarde un petit peu sur Youtube euh, Ce que fait Baneif, gros big up à toi Baneif Mais c'est pas le seul Il euh, y en a beaucoup d'autres et d'ailleurs euh, J'ai plus les pseudos en tête J'aurais dû me faire une petite liste parce que je suis tombé sur euh, Beaucoup de pépites mais genre vraiment euh, Du coup les amis je vous invite vraiment à faire un tour dans la description Et comme ça vous allez comprendre de quoi je veux parler Il euh, y en a un en particulier et je, je suis vraiment un débile euh, J'aurais dû, euh, dû me le mettre en, en tête là mais Bref je me suis abonné à sa chaîne C'est incroyable ce qu'il fait mais genre vraiment Et à partir de là je me suis vraiment remis en question en disant Ouais bon là voilà, Le parc il a le potentiel de faire un truc sympa Et je suis en train de le, dé le dégueulasser Donc je me suis remis en question Et j'ai envie de tout retravailler Ce qui est retravaillable Alors avant de faire quoi que ce soit les amis Je voulais quand même vous montrer ce que j'avais fait en off d'ici là euh, Parce que ça fait quand même un bon moment euh, Que je suis pu retourner sur le parc Mais entre temps j'avais refait des trucs euh, depuis la dernière vidéo Donc je vais quand même vous montrer Je suis pas sûr de mon coup Mais par rapport déjà à la place principale euh, On en avait discuté dans la dernière vidéo Je savais pas trop quoi faire euh, Certains m'avaient proposé de faire un vivarium Le problème c'est qu'il n'y a rien sur le workshop Et que j'avoue pas, pas spécialement envie d'en créer un hein, de toute pièce euh, Certains m'avaient proposé de mettre un mini coaster Ou un kiddie coaster mais franchement c'est pas possible Ça prend beaucoup trop de place et en plus Ça dénature et bien, la place principale euh, Ah oui alors du coup là je suis en bénéfice Très négatif c'est normal vu que j'ai fermé le parc à tout le monde euh, vous allez comprendre après Mais c'est pas bien grave hein, vous inquiétez pas Donc euh, bah, je suis parti sur un délire naturel Pour le moment donc euh, voilà tout simplement à quoi ça, ça ressemble mais Ça va pour, euh, probablement pouvoir changer Vous allez voir par la suite euh, j'ai enlevé la tour infernale, là il y avait une tour infernale, je l'ai enlevée puisque du coup euh, ben, c'est pas attrayant. Euh, certains avaient dit que c'est vrai que ça cassait un peu le délire, ça a une grande tour qui sort de nulle part dans le parc, euh, ça casse un peu le délire euh, tropical et je suis bien d'accord, enfin jungle et tout, je suis bien d'accord. Et euh, par ailleurs j'avais eu une idée, euh, c'était de faire le, un train euh, qui fasse le tour du parc, euh, le classique j'ai envie de dire, un train qui passe avec euh, des voies ferrées, etc. Euh, euh, et du coup je me suis dit bah autant en faire une gare ici. Probablement il y aura une gare ici et il y aura une gare pourquoi pas ici parce qu'il y aura de la place pour en faire une euh, Donc évidemment qui sera euh, euh, Enfermé hein, je veux dire le coaster passera pas pile au dessus euh, quoi. Enfin, Vous voyez ce que je veux dire ce sera un bâtiment mais voilà pourquoi pas faire une gare ici donc ça permettra de faire le tour du, du parc On n'y est pas encore mais voilà c'est une, euh, une idée à prendre Il euh, y avait des commentaires également qui me suggéraient pourquoi pas de faire euh, Attraction sur rail de faire, alors dans l'idée c'était pas mal, voilà des remontées mécaniques, ski, non pas pour faire le tour de la map, mais justement pour faire une sorte de petite attraction dans la jungle. L'idée est bonne, malheureusement c'est pas trop faisable, vraiment c'est pas trop faisable, ça casserait beaucoup le délire, mais dans l'idée, justement hein, dans la vraie vie, dans l'idée ça aurait été incroyable. Mais euh, sur le jeu malheureusement ça rendrait pas pareil, donc, euh, donc voilà un petit peu. Euh, Je vous ai écouté ici, alors euh, j'ai pas changé le layout en tout cas pour le moment de ce euh, coaster. Euh, parce que, alors certains m'avaient dit En effet qu'on aurait pu faire une descente Beaucoup plus brute pour avoir justement Plus de vitesse etc, alors j'ai fait des tests euh, Il fut un temps, j'ai fait des tests J'avais recommencé le coaster et en fait Malgré tout, vu la hauteur qu'on a Vu qu'on n'a pas beaucoup de hauteur et, et vu le, le tracé Et bien même si je fais Donc j'avais fait là, hop tac, un petit tour Et puis ça descendait sec, bah en fait la vitesse Était vraiment la même pour le coup hein. Donc vraiment ça change rien, donc pour le moment je laisse comme ça Par contre je vous ai écouté et en effet J'ai continué un petit peu et j'ai ajouté un bâtiment euh, qui rajoute beaucoup de charme en tout cas, qui n'est pas fini évidemment, mais tu vois, tu passes à côté du bâtiment là, tac tac tac tac tac, et tu rentres carrément à l'intérieur du bâtiment, hop, et puis voilà. C'est toujours le, le petit truc, le petit truc sympa. Euh, ici, j'ai rien retouché, et puis j'ai sûrement retouché des trucs encore, mais j'ai un petit peu zappé. Bon voilà un petit peu pour, pour ce qui avait pu être fait Et euh, donc pour vous parler de ma remise en question J'étais un petit peu dégoûté Parce qu'au final vous voyez je me retrouvais avec Alors bon il n'y a pas non plus énormément de détails là hein, Mais j'étais assez content de ce que j'avais fait tu vois avec les éviers et tout ça Enfin il y avait vraiment un, un sens à tout ça tu vois Je veux dire c'est Il y a quand même du... Il y, y a quelque chose ici Donc quand tu vois ça Et que tu vas comparer Ou même par exemple là tu vois les détails que j'ai fait là Bon, c'est que des cailloux, tu vois. Mais c'est super plaisant, quoi. C'est super plaisant. Mais quand tu vas regarder, par exemple, la file d'attente de ce coaster-là, enfin de ce. Euh, de ce euh, comment on dit Water, euh, water Ride. Il n'y a que dalle, il n'y a que des lampes. C'est nul à chier. Franchement, on se croirait à Waligato <rire> Je rigole, hein. c'est une bague Mais c'est nul à chier. Il y a vraiment de quoi faire. Euh, juste, j'avais pas d'inspiration, forcément. Pareil, tu vois, quand je vois ce file d'attente-là, bah en vrai, ça suffit, là. C'est sympa, ça suffit. J'ai fait ce qu'il fallait. C'était cool. Mais voilà, quand tu... Ou alors, pareil, euh, ici, tu vois, il y, y a vraiment... Avec le bâtiment que j'ai fait, il y a vraiment l'opportunité de faire des, des, des belles décorations. Et du coup, plutôt que de partir à droite à gauche à recréer des nouveaux coasters. Ah oui, bah, j'ai fait ça aussi, je suis con. J'ai fait un... J'ai fait un, un, un Rolling River euh, qui a fonctionné très bien le temps que j'ouvre. Euh, donc je vous montre un petit peu le layout d'ailleurs. Et donc pareil, regardez. J'ai encore rien fait, c'est absolument éclaté au sol Et c'est absolument démotivant, c'est nul à chier Alors là j'avais comme idée de mettre des, euh, des, des animatronics Bon voilà, super Mais sinon c'est absolument éclaté au sol Au niveau euh, du layout, par contre j'étais assez content Vous voyez ça passe par ici On passe dans un petit euh, petite cascade un petit peu Tac tac tac On avance ici, pas mal de buées Attendez j'ai mis de jeu en pause Voilà, on repasse ici La montée, on passe dans une petite euh, caverne Caverne qui fait la liaison d'ailleurs avec l'autre coaster là euh, coaster, excusez-moi, à chaque fois je, je perds mes mots Ça fait longtemps que j'ai plus fait de planète coaster Ça monte, ça monte Et là on est au-dessus des toilettes Et on descend, voilà, avec le drop ici Les gens pourront se mettre sur le bord et se faire éclabousser Tac, voilà, ça finit là En vrai, je trouve que le layout, il est pas trop mal euh, N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Mais maintenant, ce qui me démotive aussi, c'est la décoration Parce que je trouve vraiment que ça fait tâche euh, Comme ça, donc là, il faudrait vraiment faire de la décoration Enfin, de la thématisation, quoi, tout autour Et j'avoue, je sais pas trop comment faire Parce que la vérité, c'est que mettre des cailloux tout autour c'est pas bon, c'est pas bon puisque c'est de la pneumatique là. Tu vois encore pour euh, ce truc-là, tu vois, j'ai. voilà, ça c'est bon. Bah, de toute façon, c'est sur rail, c'est sur rail, donc il euh, n'y a pas de risque que ça touche les bords. Mais tu vois là, ça justement, c'est c'est pas sur rail, donc je peux pas mettre des cailloux autour. Je sais pas du tout comment je peux thématiser le bordel, et euh, c'est un petit peu terrible. Donc là, je suis assez preneur de vos idées. Euh, donc euh, voilà un petit peu pour ça Et donc ouais je me suis euh, comme dit remis en question Et j'aimerais refaire pas mal de choses A force d'avoir euh, euh, créé euh, des coasters à force d'avoir également vu des vidéos Très inspirantes encore une fois Faites un tour en description les amis Vraiment n'hésitez hein, pas à leur mettre un petit commentaire D'ailleurs chez eux, euh, tous ceux que j'ai mentionné euh, en description C'est vraiment ceux qui m'ont fait remettre en question hein, Concrètement euh, bah, À force je me suis vraiment rendu compte que Par exemple tout bêtement ce tout premier coaster Jungle il est, Il est bien, il est bien mais il peut être mieux. Euh, là c'est très brutal en fait. Je m'en suis vraiment rendu compte. Euh, maintenant avec le recul qu'on a, venez on fait un petit euh, on fait un petit euh, on-ride. Donc là dans le, dans le wagon directement. Hein. Hop. Donc propulsion. Déjà là c'est pas très fluide mais au pire c'est pas grave. Et là ici. Ah, ça me paraît un peu bizarre quand même. Enfin. Ça me paraît un peu bizarre d'ailleurs. Attendez, on va juste finir le, le coaster en accéléré. Ah, ça c'était chouette. Jusqu'ici là par contre c'est plutôt pas mal Mais voilà je veux dire c'est ok en plus les visiteurs aiment bien Maintenant si on regarde les G Sachant que je m'y connais mais alors absolument pas en G euh, Voilà donc là on se retrouve à un Moins 2 ici Alors moins 2 en latéral je sais pas du tout Je sais que moins 2 c'est bon Mais je sais pas si c'est en fonction de l'avant du latéral Ou du vertical Et on est sur du 5G là 5G en vertical ça veut dire En vertical c'est à dire comme ça on est d'accord Et latéral ça veut dire comme ça donc le 2G je pense que c'est bon Mais c'est le problème vertical On est d'accord que là c'est beaucoup trop 5G en vertical hum, Bon je pense que 10G c'est mort Mais 5G c'est à la moitié Je sais pas moi je trouve ça, je trouve ça assez beaucoup Donc euh, ouais l'idée ça va être peut-être De un peu retaffer tout ça C'est pour ça que le chantier du coup Est en préparation et que le parc est fermé pour un bon petit moment là, hein. là Le parc il est fermé pour un bon petit moment, on va vraiment retravailler tout ça Et le but du jeu limite ça va être vraiment de supprimer ce qui ne sert à rien Et de voir plus petit mais plus détaillé C'est à dire globalement moi je vais prendre vraiment comme exemple ce coaster là Le hélicoptère, le Looney Turns Parce que ce coaster là c'est le coaster déjà central du parc j'ai envie de dire Le coaster principal, le coaster dont je suis le plus fier Le plus détaillé aussi euh... Enfin, peut-être pas euh, à fond euh, là-bas encore, mais je veux dire, c'est le plus détaillé en termes de. Euh... Enfin, je sais pas, c'est celui qui m'a fait le plus kiffer, le plus rêver, avec une belle file d'attente. C'est là où il y a. Pas une belle file d'attente, c'est là où il y a plus de gens, etc. Et du coup, c'est là-dedans que j'aimerais vraiment tout retravailler à fond. Euh... Donc, vous voyez, avec là, j'ai rajouté d'ailleurs un extincteur et un bouton euh... d'alarme incendie. Bon, il est relié à absolument rien, mais ça, on s'en fout total. Euh, j'ai également un petit tabouret. L'idée, voilà, ça va être de, de, de développer un petit peu tout ça. Et euh, d'ailleurs bah pareil regardez maintenant que j'ai des nouveaux euh, J'ai téléchargé plein de nouveaux trucs là On va dire merci à Banif parce que Banif Il m'a beaucoup euh, beaucoup inspiré pour le coup hein. Il m'a beaucoup inspiré euh, Là tu vois tu peux ajouter euh, ici bah, alors, Déjà ça commence bien parce qu'il est à l'envers J'imagine tu mets ça là Alors ça ça sert à quoi Ça sert à lancer le, le coaster euh, via le mec debout hein, Si je dis pas de bêtises hein. Dispatch voilà c'est pour confirmer euh, Tac boum voilà déjà là je pense que Tu vois ça rajoute un petit truc déjà c'est quand même la base Donc euh, ouais voilà tout ce genre de choses J'aimerais euh, retravailler euh, Le POV enfin le pardon Le, le, le layout de, euh, du jungle euh, Vraiment moi je me dis euh, Moi je me dis euh, Que le, la force verticale elle est pas bonne hein. La force verticale elle est pas bonne hein. Moi je pense qu'elle est pas bonne hein. Si je regarde ailleurs euh, On tourne à peu près aux alentours des bonnes choses Donc moi je pense que c'est pas bon J'aimerais vraiment que vous me dites en commentaire Avant que je retravaille dessus Dites-moi en commentaire si c'est pas bon. Et si c'est pas bon, je vais refaire quelque chose. Par contre, si c'est bon, euh, j'y réfléchirai. Euh, pareil, maintenant, je compte sur vous en commentaire également. Voilà, tous ceux qui me demandent des épisodes à chaque fois, eh ben, c'est à vous maintenant que vous devez m'aider en commentaire. Donc, déjà, répondez-moi pour les forces verticales ici. Voilà, Est-ce que vous trouvez ça trop ou pas Ou si c'est bon euh, Là, comment faire pour thématiser ce bazar euh, comment faire pour, je sais pas moi, rendre ça mieux Peut-être changer de couleur mais je vois pas quelle couleur mettre en vrai de vrai hein, Ça changera rien euh, Je sais pas comment faire, en fait j'ai l'impression que ça fait tâche bon, En même temps ça fait pas si tâche que ça Je saurais pas trop vous dire euh, Ici Priorité au direct Parce que ce, ce, enfin ce, ce euh, Water Ride fonctionne très très bien Donc priorité ça va être de thématiser, euh, thématiser de, de, de bien faire la décoration En tout cas euh, de, ce, euh, de ce bazar là euh, sachant que euh, bah, tout le reste Vous voyez c'est quand même vachement bien travaillé ici hein. Là j'ai vraiment bien travaillé Je dois avouer que là Là c'est bien travaillé aussi quand il fait noir Mais ici le reste là c'est un petit peu éclaté au sol je trouve Mais bon les gens aiment bien Au pire on s'en fout euh, Autre chose à retravailler euh, Bah du coup peut-être refaire le Refaire le layout ici Je sais pas Je sais pas s'il faut refaire le layout Bon là au niveau des G hein, normalement on devrait être vraiment très très bien euh, Attendez Vertical tour précédent Ah oui 2G eh, c'est bien ça Très très bien ça De toute façon on le sait on, on le voit sur le on ride que c'est pas dégueu normalement hein. Normalement c'est pas dégueu euh, Bah également faire une, un beau truc Pour le, les tacos Parce que là c'est un petit peu nul Et puis les gens aiment les tacos Voilà pour la priorité Là bas le karting en vrai de vrai je pense qu'il n'y a pas besoin de, de, de retaffer dessus quoi En termes de décoration Je veux dire c'est vraiment aparté tu vois C'est le chemin qui va à droite et hop ça dégage euh... Ah oui c'est là où je voulais en venir aussi Excusez-moi, j'y viens un petit peu tard. Pourquoi je me suis beaucoup remis en question C'est parce qu'en fait, on se retrouve avec des places qui sont. Des places, excusez-moi, des chemins qui sont très très grands. Et c'est pour ça, vous voyez, à juste titre, je viens d'appeler ça une place. Mais ça, c'est pas une place. Ça, à la base, c'est un chemin. À la limite, que ça, tu me dis que c'est une place, ok. Que ça, tu me dis que c'est une place, un petit peu, bon, pourquoi pas. Ça, là, c'est une place. Mais ça, c'est une allée. D'accord Ça, c'est une allée. Très bien. Et ça, c'est censé être une allée. Mais c'est super grand, super large. Et c'est même pas symétrique en fait. Et ça m'embête parce que quand je regarde encore une fois ce que nous font nos amis en description, je me dis je suis vraiment à la ramasse. Et donc du coup, là où je me remets vraiment en question, c'est que je vais refaire les allées, les, les, les allées là. Je vais carrément les supprimer, les rétrécir, les rendre beaucoup mieux, faire des bordures custom. Des bâtiments sur les côtés, alors pas trop non plus parce que c'est tropical, donc ce sera plus de la végétation. Mais dans l'idée, rétrécir et faire des belles bordures dans l'idée voyez En fait je suis même pas obligé euh, Dans, dans l'idée c'est ça en fait hein, Je vais vous montrer ce, ce que j'ai en tête Globalement euh, On va prendre toit plat Là il faut qu'on se prenne un truc euh, un peu en pierre euh, Mais pas n'importe quoi non plus Justement Quelque chose qui ferait trottoir tu vois euh, Alors ça c'est trottoir trop moderne Moi je veux vraiment un truc en, en caillou euh, Si possible Voilà un peu dans le genre là Mais c'est pas ça que je veux Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge oh On n'est pas sorti d'auberge Et globalement c'est pas ça que je veux, moi. Bon, je le pose au cas où, mais c'est pas ça que je veux. Ça fait pas. Mais euh, globalement, vous voyez, ça va me permettre de resserrer et de faire. Enfin, je sais pas, ça va rendre la chose plus attrayante, plus intéressante. Ça, c'est caserne de pompiers. Wooden floor. Ça, ça va nous être très utile. J'ai téléchargé ça également sur, sur le workshop. Et moi, je veux, de, je veux de la vraie pierre, moi. Attends, mais qu'est-ce que c'est histoire Pierre. Ah, c'est peut-être ça que je veux. Ah Alors, soit ça. Je partirai là dessus mais je suis pas encore sûr Bon déjà ça j'en veux pas Je partirai là dessus et donc dans l'idée Donc je vais séparer du bâtiment et donc dans l'idée Vous voyez ce serait alors bon je vais faire ça euh, à la one again parce que de toute façon euh, bah, messieurs dames euh, ça, ça va pas être euh, Comme ça au final Mais voilà faire une vraie bordure Comme ceci alors ça va prendre énormément de temps Donc ça c'est vraiment pas quelque chose Que je vais faire en vidéo Mais pour faire ça vraiment bien tu vois Et donc faire une sorte de Vraiment de, de trottoir en réalité Enfin euh, trottoir Trottoir où il y aura peut-être des bâtiments, des services Je sais même pas trop encore quoi euh, Alors là évidemment ça vous parle pas forcément parce qu'on voit encore les bordures ici Mais bon je pense que vous avez à peu près Pour, pour ceux qui font beaucoup de Planet Coaster Vous, vous voyez à peu près euh, ce que je veux euh, Ce que je veux amener au final euh, Ça c'est pas bon on voit la, la bordure là. Voilà, je pense que vous voyez à peu près ce que je veux amener au final Et euh, ça va pas être facile Ça va pas être facile euh, Pareil aussi euh, le Green L. C'est le Flat Ride que j'aimerais quand même Enlever alors là, c'est pas bien du tout ça. Bon, bref. Là, le, le, le Greenhead, le 360 Power, je veux dire, il a son charme ici. Mais vraiment, mais personne n'y va. Et donc, je, je me tâte aussi à l'enlever. Donc là, je suis assez preneur de vos idées. Même si on s'en fout, évidemment, que les gens n'y aillent pas. Mais c'est quand même assez triste d'avoir une grosse queue ici. Et d'avoir euh, bah, personne sur le truc qui tourne, quoi. <rire> c'est un petit peu dommage. Mais euh, bref, vous voyez à peu près l'idée. Donc, de, de, de rétrécir. Qui t'a justement, tu vois, séparer en deux, globalement, l'allée. Tu vois Quitte à la séparer en deux comme ça Je vous fais un truc à la one again encore une fois Pour euh, vraiment que vous ayez l'idée Ah je peux pas euh, mince Je peux pas dupliquer euh, tout en même temps Bref Tu vois que ça fasse plus petit Et plus convivial Vous voyez ça peut être quand même vachement sympa euh, L'entrée c'est pareil Moi l'entrée euh, je voulais faire une entrée de type euh, un, peu, euh, <rire> un peu comme un zoo Donc euh, une petite entrée toute euh, Voilà sans prétention Le problème étant que cette entrée Bon voilà après on se retrouve avec que dalle ici Donc soit je fais un vrai bâtiment Une vraie entrée de parc mais le problème c'est que Je sais pas Et ou alors Bah justement non, il faut juste tout simplement que Je, je crois que j'ai téléchargé de l'herbe maintenant attendez Euh Comment Oui Ça c'est incroyable ça va nous changer la vie ça Ça ça hey. en vrai de vrai Qu'est-ce qui t'arrive madame Ça en vrai de vrai ça va nous changer la vie de ouf Parce que en fait pour faire ce genre de végétation La technique c'était quoi Bon, là c'est la jungle, mais la technique c'était d'utiliser du bambou, mais également utiliser euh, le euh, le truc mort là. Comment ça s'appelle Là, il est là, là. Vous Voyez ce truc là, le paluvitier mort. Bref, toutes est techniques comme ça, ou même d'utiliser du bois de chêne tout simplement. Hein. Tu prenais du bois de chêne, tac, enfin de, de l'arbre de chêne, et tu faisais comme ça. Voilà, et là ça te faisait du feuillage, un peu des buissons comme ça à la surface, tu vois. Donc c'est sympa. Et encore c'est trop. Mais du coup. Pour montrer 1% d'herbe Tu utilises un grand arbre Et en termes de ressources c'est juste pas possible Là maintenant on a, on a de l'herbe en plus qui va bien avec la couleur Non ouais là ça va être vraiment sympa Tu vois là on pourra mettre des fleurs On pourra faire un petit truc assez, assez sympa Ok tu vois un peu dans l'idée Un peu dans l'idée là quoi tu vois Ok bon ben, bah, ça me remonte un peu le moral à ce niveau là Mais vous avez à peu près compris mon idée. Je suis vraiment preneur de tous vos commentaires parce que sincèrement, sans vous, je vais pas pouvoir avancer euh, convenablement. Euh, surtout concernant bah voilà, les, les coaster fans, j'ai besoin de vous pour euh, si je dois refaire ici ou pas. Donc euh, refaire globalement le layout euh, là où je peux refaire des choses. Est-ce que je dois refaire Est-ce que c'est trop là bon, Je vous remontre un peu. En même temps, ça me paraît beaucoup et en même temps, ça me paraît pas mal. Ah, c'est chiant. Je vous attends. Je vous attends en commentaire. Là, comment faire pour thématiser euh, voilà Et puis, euh, puis au milieu on, on avisera en fonction de toute façon Mon inspiration que j'aurai ici Là clairement euh, voilà Donc vraiment je vous attends en commentaire de pied ferme euh, et, puis, euh, et, puis, et puis voilà ça va être bien sympa euh, J'attends de vous un petit peu vos retours J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Donc euh, retour sur Planet Coaster parce que les amis En vrai de vrai là je suis hypé je suis motivé pour faire mieux euh, Et rendre ça vraiment super intéressant Parce qu'on a un parc qui a quand même un potentiel hein. Notre parc franchement il a un potentiel de zinzin euh, et, et j'ai vraiment l'envie de, de le transformer quoi J'ai vraiment envie de le rendre bien donc euh, vous inquiétez pas c'est pas la motivation qui me manque Par contre c'est euh, c'est euh, le comment... la logique qui me manque on va dire Je, je veux dire euh, je sais pas du tout comment je saurais Je vais voir pour thématiser cette, cette attraction là ici je devrais y arriver vous allez être impressionné il faut vraiment en fait que j'apprenne que à voir à petite échelle. Parce que j'ai l'habitude de faire ça comme ça, ouais, de voir tout en grand. Alors qu'en fait, il faut vraiment voir tout en petit. À quoi on pense quand on est un petit personnage ici, là, tu vois Et là, on se dit que c'est incroyable. C'est génial. Par contre, quand tu te retrouves évidemment là-dedans, hop, tu te dis, waouh, c'est pas ouf. Bon, après, la, la file d'attente est petite. Mais euh, voilà, donc là, je thématiserai sans problème. Là, j'attends vraiment de vous euh, pour le reste de, de mes questions. On se retrouve en tout cas très vite pour la suite, je vous fais plein de bisous et puis je vous souhaite euh, une bonne fin de week-end à vous les amis. Voilà, plein de bisous. Ciao tout le monde.